Bonjour à tous, un petit tuto express pour euh, créer une Géniali présentation pour vos spécimens scolaires. Créer un Géniali, vous allez créer une version vierge. Créer, la présentation à pour euh, dimension 1200 pixels par 675 pixels. Vous créez. Vous arrivez sur euh, le tableau de bord de Géniali avec texte, images, ressources, éléments interactifs, smart block, insérer, fond, page, faire un tour et point d'interrogation. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé pour faire mon, pour mon Géniali. Et je vous laisserai par vous même explorer les autres possibilités de Géniali. Dans un premier temps, nous allons créer un titre à notre Géniali. Cette première page va nous servir de page de présentation de notre Geniali. Donc pour ce faire, j'ai choisi une image de Pixabay, livre ouvert, que j'ai téléchargé. Je retourne dans l'éditeur, je vais sur Image, et je vais chercher dans mon ordinateur l'image que j'ai choisie sur Pixabay. Elle se met en couleur, je clique dessus, et je l'ajuste à la fenêtre. Le logiciel me propose d'autres images. Moi, j'ai été la chercher sur Pixabay, mais il marche aussi avec Pixabay. Voilà. On va faire plusieurs pages. Première page. Je vais mettre une forme. Donc, le logiciel vous propose plusieurs formes. J'ai choisi celle-ci que j'ai apposée sur ma première de Géniali. Vous pouvez changer la couleur ici, mettre un bleu clair. Je peux prendre la forme CTRL-C, CTRL-V pour qu'elle soit de même dimension. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, si j'ai trois spécialités différentes, je peux créer autant de formes que je veux et je peux, pour chacune, personnaliser la couleur. Voilà qui est fait. Une fois que j'ai mis ma forme, je vais mettre le texte que je souhaite pour chaque discipline auquel je vais rattacher des ressources. Donc titre 2, je sélectionne et je vais marquer STMG droit. Je sélectionne. Le titre et ici je peux diminuer sa grandeur je peux même le mettre en gras voilà je le replace bien comme il faut au centre de ma forme ici je mets un deuxième titre voilà qui est fait il va manquer aussi l'interactivité pour à chaque fois revenir sur la première de couverture pour ma part je choisis cette forme là vous pouvez réduire ou autre. Une fois cette première page réalisée, je vais réaliser plusieurs pages à mon Géniali. Ajouter une page. Je vais ajouter une page blanche, simple, sans modèle. J'ajoute. Sur cette première page, je vais rajout, ajouter ce logo. Je vais utiliser comme maison pour revenir à la première de couverture. CTRL-C. CTRL-V. Ctrl je peux le réduire. Et ce logo va me servir à chaque fois à revenir sur la première page. Une fois que j'ai fait ma page vierge avec ce logo, je vais mettre l'interactivité sur ce logo afin qu'il me ramène à la première page. Donc étiquette, fenêtre, aller à la page. Il n'y en a qu'une pour l'instant, la première. Je clique dessus, j'ai une coche qui vient de s'installer, je sauvegarde. Une fois cette opération faite, je peux créer mes autres pages. Je crée autant de pages que j'ai de matière dans ma première de Géniali. STMGM3, je vais marquer les manuels scolaires ici. J'ai été voir les éditions Fouchées. Vous pouvez voir droit économique. Avec un outil de capture d'écran, j'ai capturé cette première de couverture. Je reviens dans l'éditeur et je téléverse de mon ordinateur cette première de couverture. Une fois qu'elle apparaît en couleur, je clique dessus, elle apparaît sur ma page. Moi, j'ai réduit les pages de, de première de couverture de spécimens assez petit pour en rentrer trois dans la hauteur. Je vais mettre une interactivité sur cette première de couverture. Donc, Les éditions Fouché me proposent un feuilletage des manuels. J'ai cliqué sur le lien, je copie. Je vais dans mon éditeur et je colle et je sauvegarde. La pastille d'interactivité est devenue violette. Pour cette page, j'ai donc une interactivité sur la première couverture qui m'amène au lien de feuilletage de l'édition et j'ai mon logo qui me ramène à la première page de mon Geniali. Je peux de suite prévisualiser. Voilà. Si je reviens sur ma première page, cette fois-ci, je vais mettre l'interactivité de la forme et du titre sur la page que je viens de créer. Je prévisualise et donc si je clique droit STMG, j'arrive sur droit économique, je reviens. Pour STMG mercatique, je vais à la page 3. Je mets l'image de ma première de couverture du manuel que j'ai choisi, l'interactivité en lien avec son feuilletage, je colle, je sauvegarde. Là, l'interactivité est faite pour toutes les pages. Je reviens à la première page et je mets de l'interactivité sur la page que je viens de créer. Je prévisualise mon Géniali et donc droit STMG, j'arrive sur cette première de couverture. STMG mercatique, j'arrive sur cette première de couverture. Voilà, vous avez désormais les clés pour créer votre propre Géniali euh, afin de compléter celui que j'ai pu partager. Il vous reste plus qu'à éditer, vous mettez prêt, public sur le web. Vous pouvez faire que votre présentation soit réutilisable. Vous faites bien attention que vous ayez un titre. Vous mettez une description si vous le souhaitez. Prêt, vous pouvez le visualiser. Vous pouvez le partager avec un lien, l'insérer dans votre NT, l'envoyer par mail. Et sur les réseaux sociaux, ou autres, avec euh, Google Classroom et Microsoft Teams. Et donc, il est prêt à être partagé, il est en public. Voilà, bon courage, vous voyez qu'il y a quand même du travail, mais euh, que les choses, une fois qu'on les fait, c'est assez répétitif. Je vous conseille de faire des captures d'écran des manuels scolaires, de les déverser par euh, 5 ou 8, comme vous le souhaitez, mais attention, lorsque vous remettez euh, votre Géniali euh, à jour, tous vos téléchargements d'images s'effacent, mais euh, restent présents sur votre Géniali. Donc il faut faire toute l'opération lorsque vous avez inséré euh, vos images. Bon courage à toutes et prenez soin de vous.